Bonjour à tous, donc euh, nous allons prier les mystères joyeux à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Et donc euh, il y a une petite introduction. Donc le thème c'est Saint Jean l'évangéliste qui, qui a aimé Marie. Donc près de la croix de Jésus se tenait sa mère... La sœur de sa mère, Marie la femme de, Cléo, de Cléopas et Marie de la ville de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère « Voici ton fils » puis il dit au disciple « Voici ta mère » et dès ce moment le disciple l'a pris chez lui. Saint Jean nous montre la voie pour devenir disciple du Christ et enfant de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous, nous prions dans la divine volonté de Dieu. Seigneur, nous nous immergeons dans ta divine volonté. Nous prions ce, ce, ce chapelet dans ta divine volonté pour que tu multiplies les grâces à l'infini. Euh, convertis toutes les âmes, délivre toutes les âmes du purgatoire. Donne la paix à notre temps, tout particulièrement à l'Ukraine. Convertis le cœur de, des dirigeants,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 Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Jésus dit aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère. » La mère de Jésus dit au serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. »